Bonjour, voici votre horoscope pour la semaine du 5 au 11 juillet. Nouvelle formule toujours, euh, mais euh, n'oubliez pas que vous pouvez aller consulter votre horoscope du mois, une vidéo par signe et avec les précisions pour votre décan. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, et euh, sur Tipeee également si vous avez euh, des questions à poser. Et bah, n'oubliez pas de vous abonner! Bélier et ascendant, bélier dans votre horoscope de cette semaine, c'est moins gai que la semaine dernière. Hein. Sauf pour le premier décan, ça continue à être bien. Mais bon, en ce qui concerne le deuxième décan, une partie du troisième, il y a une opposition entre le Soleil et Saturne euh, qui est euh, bon quelque chose d'un peu privatif hein, et qui peut produire de, des freins dans votre évolution, mais aussi de la tristesse, de la nostalgie. La... un choix difficile à faire, qui vous demande de renoncer à quelque chose et vous hésitez terriblement. Alors si vous êtes justement face à ce problème de choix et que vous n'arrivez pas à vous déterminer, c'est que ça n'est pas le moment. Tout simplement Laissez passer du temps, euh, le temps euh, représenté par Saturne, vous donnera la solution, vous donnera la réponse. Euh, ça n'est pas en forçant les choses, euh, en, en, en voulant absolument euh, euh, pouvoir vous déterminer tout de suite, là, maintenant, euh, ce n'est pas comme ça que, que vous arriverez à, à quelque chose de positif. Euh, vous êtes en ce moment avec cette opposition de saturne dans un état d'esprit qui n'est pas très favorable à, à, au, au choix qui pourrait être positif. Donc laissez passer le, le, le quelques semaines hein, et Saturne reviendra euh, direct et s'en ira. Et à ce moment-là, vous pourrez faire votre choix tranquillement. C'est même peut-être d'ailleurs la vie qui décidera à votre place. Et ça, je peux vous dire que c'est une bonne chose. Si c'est la vie qui décide, elle se trompe pas. Vendredi sera la bonne journée de votre semaine avec la Lune en Lion, euh, qui va faire des bons aspects puisqu'elle va passer sur euh, Mercure et Mars, donc euh, ceux qui reçoivent ces planètes, donc ceux du premier er décan, début du deuxième. Euh, ce sera euh, bon assez joyeux, on va dire, euh, vous allez euh, certainement euh, prendre du bon temps et euh, euh, pouvoir euh, vous sentir exister euh, vraiment à fond. MUSIQUE et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve de nouveau euh, la conjonction euh, Mercure-Mars, euh, et cette fois vraiment euh, pile en, en dissonance avec Uranus. C'est-à-dire que la semaine dernière l'aspect se préparait et là euh, il est exact. Ça veut dire aussi qu'il va se défaire, hein, que, et que donc si vous avez ressenti euh, des tensions, et eh bien, euh, ou s'il y, y a eu des événements un petit peu imprévus, euh, des retournements de situation, euh, eh bien ça va progressivement se calmer. Euh, D'ailleurs je vous conseille de ne rien décider, de ne rien faire de spécial, euh, et de laisser les choses évoluer euh, à leur manière, à leur rythme. Euh, la seule chose que vous pouvez faire c'est euh, vous d'essayer de mettre peut-être de ne pas mettre la pression sur quelqu'un, si c'était le cas, ou si c'est quelqu'un qui vous met la pression, eh bien de prendre des distances avec cette personne, de manière à ne pas vous retrouver obligé de décider ou de faire quelque chose que, dont vous n'avez pas envie. Hein, parce que le Taureau, tout marche avec l'envie, le désir. S'ils si, si ne sont pas là, euh, vous n'avancez pas. Donc euh, pour le moment, euh, hein, vous ne mettez pas la pression aux autres, vous ne vous la mettez pas non plus à vous-même, hein, et vous, éloignez, euh, vous vous éloignez de ceux qui cherchent à, à, à vous la mettre. Samedi et dimanche seront des bonnes journées avec la lune en vierge, parce que bon, vous vous sentirez plus sûr de vous, plus séduisant, en plus, plus en forme, hein, d'une manière ou d'une autre, et, et surtout euh, si vous avez euh, quelqu'un dans votre environnement qui vous plaît, et eh bien vous pourrez essayer euh, hein, faire des tentatives de séduction, mais de séduction très discrète hein. avec la Vierge, c'est vraiment... il faut décrypter en général, mais bon, vous saurez vous faire comprendre. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve euh, Mars et Mercure en bon aspect avec euh, votre premier décan, mais ça commence à, à mordre un petit peu sur le deuxième décan, et donc euh, humour, euh, drôlerie, votre côté comédien qui sera mis en avant, euh, euh, que vous soyez en vacances ou non, hein, même au bureau, hein, vous saurez euh, d'étendre les autres en faisant des jeux de mots, des plaisanteries euh, qui sont un petit peu votre spécialité. Hein? Vous les Gémeaux, euh, bon, vous tueriez père et mère pour faire un bon mot, enfin c'est ce qu'on dit dans la littérature astrologique. Euh, alors justement, euh, soyez attentifs euh, à ne pas, euh, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs la semaine dernière, hein, à ne pas aller trop fort, trop loin, euh, euh, et à manier l'humour avec une certaine délicatesse, si vous voulez. Euh, si vous faites de l'ironie, essayez d'ironiser de, sur des situations, pas forcément sur les gens eux-mêmes, sur leur comportement. Euh, vous savez, dès qu'on on s'attaque, euh, on s'attaque hein, entre guillemets euh, aux gens, à leur comportement, eh bien euh, on peut se prendre euh, des revers, hein, euh, euh, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça et qui peuvent réagir euh, fortement. Euh, de même que s'attaquer au physique, euh, ça n'est pas bien euh, pour faire de l'humour. Euh, en revanche, Utilisez votre sens de l'observation que vous avez vraiment extrêmement fort, hein. c'est même une des caractéristiques principales des Gémeaux. Donc plus vous, vous serez observateur, plus vous verrez euh, des petites choses, des détails euh, qui feront rire les autres parce que eux ne les auront pas remarqués. Lundi et mardi seront des bonnes journées avec la Lune en balance, euh, parce que bah, c'est toujours la, la même chose vous aurez un charme fou et vous l'utiliserez à bon escient, soit pour charmer votre auditoire, hein, vos collègues ou les amis avec qui vous serez en vacances, soit pour charmer quelqu'un que vous avez vraiment envie de séduire. Euh, bon quoique bon, avec Vénus en Cancer, on, on a plutôt, c'est plutôt une question d'amitié qui pourrait être au premier plan, vous pourriez renforcer des liens amicaux. Musique cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien une opposition entre le Soleil et Saturne, que je dois dire, elle, elle n'est pas très agréable à vivre, vous la connaissez, vous l'avez eue toute l'année. Bon, elle est passée par le troisième e décan, elle revient dans le deuxième e décan, là en ce moment... Euh, bon, le premier er décan est à part, hein. tout va bien pour vous, euh, pas de problème, euh, Vénus est chez vous, donc euh, tout se passe bien. Mais bon, pour ceux qui ont l'opposition Soleil-Saturne, c'est un petit peu attristant, hein. c'est frustrant aussi, c'est... Euh, bon, il est possible que vous ayez un choix euh, difficile à faire, par exemple. Euh, toujours est-il que euh, dans ce cas-là, le mieux est quand même euh, de prendre du recul, de vous dire que ce n'est pas le moment euh, si vous êtes sous le coup d'une émotion, par exemple, ou euh, si vous êtes perturbé par tout ça, euh, on ne peut pas prendre de bonnes décisions quand on est perturbé. Donc euh, il faut laisser passer du temps, il faut laisser euh, un petit peu d'espace euh, entre vous et euh, euh, et cette euh, décision à prendre. Il y a vraiment... Euh, c'est une question de temps, hein? les choses vont se décanter d'elles-mêmes dès que Saturne va reprendre une marche directe et que elle, elle s'éloignera de vous, surtout deuxième e décan, hein? vous, vous, elle, elle s'en ira définitivement euh, d'ici euh, quelques semaines, hein? c'est disons plutôt vers la rentrée. Hein? Samedi et dimanche seront de bonnes journées avec une lune en vierge qui sera euh, euh, propice, euh, bon d'abord euh, au déplacement, hein, euh, puisque c'est votre secteur de mobilité euh, et il ne devrait pas y avoir de problème, euh, sauf peut-être pour certains qui risquent d'oublier quelque chose. Si jamais vous partez, euh, bah, il, y aura, il manquera peut-être quelque chose dans votre valise. Mais d'une manière générale, euh, bah, euh, ça se passera bien, vous pourrez tomber sur des gens avec qui vous vous échangerez de manière euh, Sympathique, bon, c'est une ambiance plutôt, vous euh, voyez, comme ça, où euh, de, de, vous serez un peu à l'aise avec tout le monde. Mmh. Lyon et Ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, eh ben, on retrouve les mêmes que la semaine dernière, hein, la conjonction Mars-Mercure. Sauf que Mercure s'arrête, pile elle, euh, elle sera sur le quatrième degré de votre signe toute la semaine, et elle va reculer euh, donc le 8, elle va commencer à, à faire une marche rétrograde. Mais entre temps donc elle sera toujours en dissonance avec Uranus, Mars aussi, donc la situation ne sera pas euh, plus détendue que la semaine dernière, ça risque même d'être un petit peu plus tendu, étant donné que euh, Mercure s'arrête. Donc il euh, y a certainement des discussions difficiles à mener hein, pour vous, euh, que ce soit avec euh, quelqu'un de, de proche euh, ou euh, dans votre travail avec euh, un supérieur, puisque la dissonance avec Uranus euh, montre qu'il y a euh, des problèmes avec une instance euh, supérieure. Elle, surtout hein, dans, dans vos comportements, n'essayez pas de montrer que vous êtes plus fort, que vous êtes plus autoritaire, que vous savez mieux euh, que euh, la personne avec qui vous avez des problèmes. Il euh, y a peut-être une, une attitude à adopter qui ferait que euh, ben, l'autre va exercer moins de pression sur vous, ou que vous serez moins angoissé euh, par, euh, par la situation euh, qui peut euh, avoir un comment dire, qui peut impacter euh, votre avenir euh, professionnel. Euh, prenez du recul, c'est toujours la même chose quand on est face à des situations qu'on ne contrôle pas, parce que là vous ne contrôlez pas et c'est vraiment tout le problème, eh bien il faut laisser faire, qu'est-ce que vous voulez? Il y a pas. Euh, faut nager dans le sens du courant, hein, euh, et surtout pas nager à contre-courant, parce que quand on nage dans le sens du courant, on peut petit à petit se mettre de côté et finalement sortir du courant. Hein? Donc c'est vraiment une, une image que vous devez garder présente à l'esprit, que de vous rebeller, de résister, de vous mettre contre, ça ne vous aidera pas, au contraire il faut aller dans le même sens. Lundi et mardi euh, bah, seront les, les meilleures journées de la semaine avec la Lune en balance parce que Justement, vous aurez pr près de vous quelqu'un avec qui vous pourrez parler, échanger, euh, échanger des points de vue euh, sur votre situation, et peut-être que cette personne euh, sort, aura une forme d'intuition et, et pourra vous donner une idée euh, euh, pour euh, bah, mieux gérer la situation ou, euh, euh, ou vous en défendre hein, d'une manière ou d'une autre. Euh, d'une manière générale, vos relations avec vos, votre entourage seront bonnes. Musique vierge et Ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, est un bon aspect puisque Vénus est entrée en cancer. Hein? si vous êtes du premier décan, elle est, et même du début du deuxième, elle est extrêmement positive dans la mesure où elle va vers un, un bon aspect avec Uranus. Donc il y a du nouveau, il y a euh, quelque chose d'un peu plus pimenté peut-être, de, de plus salé dans votre, votre vie sentimentale. Euh, C'est en tout cas ce que promettent Vénus et Uranus en bon aspect. Maintenant, vous la Vierge, vous êtes quand même un petit peu réservé, vous restez toujours un petit peu en retrait, vous attendez peut-être qu'on devine ce que vous allez penser, ce dont vous avez envie. Alors là, vous oubliez tout ça hein, et vous devenez Vierge folle, c'est-à-dire que vous exprimez vos désirs hein, avec cette conjoncture, vous dites à votre chéri que vous avez envie de, ben, de voir un petit peu autre chose, d'expérimenter de, autre chose, enfin bref, euh, bon, à moins que vous ne partiez quelque part dans un endroit totalement inconnu à découvrir, euh, et euh, que cela vous rapproche hein, de, votre, de votre chérie. En tout cas euh, l'attitude à adopter, là vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas vous inhiber, euh, d'essayer de, au contraire de sortir un petit peu de vous-même, hein, d'être... Euh, euh, vous pouvez le faire, hein, vous êtes un signe double, ne l'oubliez pas. Donc vous avez deux facettes, et il y a une facette qui est plus aventureuse que l'autre, et c'est celle-là que j'aimerais voir euh, ressortir euh, pendant cette semaine. Mercredi et jeudi seront de bonnes journées avec la Lune en Scorpion, parce que vous aurez euh, l'instinct hein, euh, en ce qui concerne de l'instinct et de l'intuition dans vos relations avec, votre, avec vos proches euh, d'une manière générale. Peut-être que vous serez avec euh, des frères et sœurs, des cousins, je, vous voyez, des gens très proches, et il y aura une espèce de... quelque chose qui circulera, euh, vous vous comprendrez, peut-être même sans avoir à, à expliquer quoi que ce soit, tellement vous avez une entente qui est basée sur des choses euh, du passé, euh, un, un passé commun, euh, et, et qui est une base très Solide en ce qui concerne les sentiments que vous avez les uns pour les autres. Balance et ascendant balance. Dans votre horoscope de cette semaine, on trouve malheureusement pour beaucoup de natifs du deuxième des camps, euh, et peut-être du troisième d'ailleurs, un, une opposition entre le soleil et Saturne. Donc vous la connaissez, hein, vous l'avez déjà eue dans l'année, on, on, on l'a à plusieurs reprises. Euh, elle est actualisée, je veux dire, à plusieurs reprises euh, par les planètes. Euh, et là, quand c'est actualisé par le soleil, ça prend quand même un peu plus d'importance. Donc euh, vous le savez, c'est une conjoncture qui est privative, qui fait ressortir des peurs de votre enfance, des angoisses, ou qui peut provoquer aussi un problème en famille, hein, ça n'est pas exclu. Ou même avec un bien immobilier hein, que vous de devriez partager, et il y a quelqu'un qui fait obstacle, enfin c'est des situations finalement assez banales mais difficiles à vivre. Quelle est l'attitude à adopter dans ces cas-là? Euh, je pense qu'il ne faut pas essayer de forcer les choses. Qu faut, euh, quand on a affaire à Saturne, bon, on a affaire à quelqu'un qui euh, vous veut du mal d'une certaine manière, ou euh, des situations qui vous mettent euh, mal à l'aise. Donc je pense qu'il faut laisser passer, euh, qu'il faut essayer d'avoir une forme d'indifférence euh, parce que si vous êtes dans l'émotion, hein, euh, l'autre va en profiter. Parce que quand on est dans l'émotion, on peut se faire manipuler, euh, on peut vraiment se prendre des coups, hein, on, on est vulnérable quand on est dans l'émotion. Donc si vous sortez de ce euh, de ce piège qu'est l'émotion, parce que dans certes, certaines situations, c'est un piège, euh, eh bien ce sera certainement moins difficile à vivre et, et, et en même temps vous y verrez plus clair, vous saurez plus clairement ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Une bonne journée pour vous vendredi avec la lune en lion et, et là c'est surtout le premier er décan qui va en profiter puisque la lune va être en bon aspect avec la conjonction Mercure-Mars, vous savez, dont on parlait la semaine dernière, et qui est euh, très amicale, qui vous permet euh, peut-être de faire des choses euh, où vous allez rencontrer des gens. Euh, je pense que vous serez plus en groupe, en, euh, en équipe, ou... Euh, vous, vous ne serez pas seul, il hein? y, y, y a du monde autour de vous avec euh, cette conjoncture. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, on, on retrouve hein, cette dissonance, enfin cette conjonction de, de Mercure et de Mars qui est en dissonance avec vous, avec un Mercure stationnaire, c'est à dire que vous allez avoir du mal à vous débarrasser de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez et de ce que vous font vivre les autres, parce que ça vient forcément de l'extérieur, hein, c'est vraiment un, un passage de votre vie, un cap à passer euh, qui vous est imposé de l'extérieur. Mais vous avez une porte de sortie cette semaine, c'est un bon aspect de Vénus. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui est peut-être pas très proche de vous, hein, mais qui est quelqu'un qui vous aime bien, qui, a des, qui, qui veut votre bien en tout cas, et en qui vous avez confiance, alors vous allez peut-être la voir au téléphone euh, ou vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne, en tout cas ce sera quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous calmer, qui va euh, faire en sorte que vous vous sentiez mieux, hein. et vraiment mon conseil, écoutez cette personne. Hein. Euh, les conseils des autres, en général, vous avez du mal à, à les accepter, hein, parce que vous vous demandez s'ils sont pas intéressés, s'il n'y a pas de la manipulation dans l'air. Vous savez, c'est votre petite parano, hein, le, scorpi le scorpion a toujours un petit côté parano. Euh, mais là, euh, vous serez en relation avec quelqu'un qui vraiment vous voudra du bien, ne cherchera qu'à euh, vous aider, qu'à être euh, qu'à vous épanouir, qu'à vous aider dans votre développement personnel, et donc euh, faites-lui confiance, laissez-le ou laissez-la vous guider parce que cette personne peut être vraie, véritablement un guide pour vous et dans ces cas-là, il ne faut pas passer à côté. Samedi et dimanche seront des agréables journées avec euh, la lune en vierge parce qu'elle sera amicale hein, et elle mettra vraiment euh, comment dire, elle vous mettra du baume au coeur hein, avec justement euh, Vénus qui va jouer euh, un rôle très positif dans votre vie et en particulier si vous êtes du premier des décan parce que vous êtes celui qui reçoit le plus de dissonance. Les autres décans vont plutôt bien, il hein, n'y a pas euh, à se poser de questions. En revanche le premier des décan il y a vraiment de fortes tensions. Musique sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve les mêmes hein, que la semaine dernière, c'est-à-dire Mercure et, et, et Mars euh, qui sont conjointes en bon aspect avec vous, sauf que Mercure va rétrograder. Donc euh, alors c'est très en rapport avec les voyages, les vacances euh, et le fait que mercure rétrograde peut retarder un départ parce que vous n'aurez pas obtenu euh, les papiers qu'il fallait, vous n'aurez pas fait les vaccins qu'il fallait, bon cela dit, si vous partez quelque part en France, je ne vois pas franchement ce qui peut vous retenir, sauf peut-être que quelqu'un vous a dit qu'il viendrait avec vous, puis au dernier moment il change d'avis. Euh, C'est pas vraiment quelque chose de, de contrariant. vous voyez, ça peut être simplement un oubli, quelque chose que vous avez, euh, ou quelque chose que vous avez fait de travers euh, sans le vouloir, euh, il y a un côté un petit peu, vous savez, comme vous êtes pressé, toujours le sagittaire, hein, alors parfois on, on zappe quelque chose. Donc mon conseil en l'occurrence là, et c'est vraiment du ressort de mercure, c'est d'être attentif, vigilant, de faire des listes, de vous faire des petits mémos pour vous dire voilà, je, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, vous voyez, de manière à ne rien oublier. Et euh, bon, mais de toute façon, bon la conjoncture étant là, euh, euh, c'est obligé qu'à un moment ou un autre, il y ait quelque chose qui n'aille pas euh, tout à fait dans le sens euh, que vous aviez prévu. Hein? Euh, Mercure-Uranus, il y a toujours des petits imprévus, mais vous pouvez les tourner, étant donné que c'est en bon aspect, vous pouvez les tourner en votre faveur ou les prendre positivement, hein. c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Hein. Tout ce qui va se passer cette semaine, prenez-le de manière positive, ne faites pas de drame, de, de certains détails. De bonnes journées lundi et mardi avec une lune en balance, donc très amicale par rapport à vous. C'est le bon moment pour inviter des amis chez vous, pour accepter une invitation, euh, pour faire la fête hein, d'une certaine manière, mais entouré euh, donc de personnes, euh, bon certaines que vous connaissez très bien, puis d'autres que vous connaissez moins bien. Donc vous allez peut-être approfondir euh, euh, certaines connaissances qui étaient superficielles jusqu'à présent et euh, eh bien vous allez vous découvrir peut-être des affinités même avec quelqu'un qui pourrait vous plaire, hein, on ne sait jamais! Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, euh, bah c'est pas tout à fait euh, la joie. Euh, je m'explique. Bon, si ça va très bien pour le premier décan, hein, mais c'est euh, pour ceux du second décan, début du troisième que c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où il y a une opposition du Soleil et de Saturne, du Soleil et de Pluton. Ce sont deux planètes qui se trouvent chez vous et euh, disons que ça va vous mettre dans une situation un peu euh, compliquée, enfin ça va vous mettre, vous y êtes déjà, hein. simplement ça va accentuer euh, cette situation euh, où euh, vous êtes euh, peut-être accusé de quelque chose, vous, vous sentez, en tout cas vous vous sentez responsable de quelque chose et c'est pesant, c'est lourd à porter, euh, euh, et, et, et là, euh, je veux dire, on ne vous épargne pas, hein, l'autre... Euh, c'est possible que vous soyez en procès, hein, qu'il y ait quelque chose qu'on vous reproche, euh, euh, dont vous ne vous sentez pas forcément responsable, mais euh, voilà. Euh, donc l'attitude à adopter face à ce genre euh, de situation, si jamais vous vous sentez mal jugé, mal euh, euh, considéré, euh, c'est pas de vous défendre forcément vous-même, hein, euh, je pense qu'il faut toujours un intermédiaire dans ces cas-là. Bon, s'il s'agit d'un procès, il faut prendre un avocat bien évidemment, euh, ou demander une aide, en tout cas juridique. Euh, vous pouvez obtenir ça aussi sur internet. Hein. Maintenant il y a des sites qui vous donnent des, des conseils très pertinents sur le plan juridique. Et il est possible que vous en ayez vraiment besoin. Donc n'hésitez pas à aller chercher à fouiller, euh, euh, ou, ou à contacter même des, des personnes qui seraient susceptibles de vous aider, des spécialistes, parce que vous ne l'êtes peut-être pas, et euh, donc qui pourraient vous arranger votre affaire. Là, dans le, le cas actuel, il faut que vous arriviez à reconnaître que vous avez besoin de l'autre, enfin d'un autre hein, en particulier, euh, pour sortir d'une situation un petit peu difficile, mais je vous rassure, vous y arriverez. Hein. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais vous y arriverez. Deux bonnes journées, samedi et dimanche, avec la lune en vierge, c'est la lune... Euh, euh, comment dire, du voyage hein, puisqu'elle occupe le signe qui gère vos voyages, vos déplacements, euh, à droite, à gauche, donc la Lune étant également une planète euh, très changeante, euh, donc il est possible que vous partiez, que vous alliez euh, bah, d'un endroit à un autre, vous faisiez peut-être des étapes hein, aussi euh, euh, dans votre voyage, euh, des étapes qui vous amèneront à aller voir des amis, de la famille, euh, vous voyez, souvent hein, euh, les gens font ça, euh, quand ils partent en vacances, ils en profitent euh, euh, pour aller voir euh, un oncle, une tante, des cousins, euh, et c'est probablement ce que vous pourrez faire. Musique verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, on ne peut pas faire autrement que de se préoccuper de la conjonction Mars-Mercure, ou enfin Mercure-Mars euh, qui affecte le premier décan surtout, et euh, d'autant plus que euh, Mercure s'arrête, stationne, en apparence, hein, c'est l'observateur terrestre qui voit ça, ça n'a pas de réalité euh, astronomique. Mais euh, bon, Mercure s'arrête et va reculer à partir du 8. Donc il y a une situation de tension, hein, qui euh, risque de, de continuer à se manifester euh, d'une manière ou d'une autre, ça va peut-être rester simplement dans votre tête, hein, comme quelque chose euh, d'un petit peu angoissant qui pourrait se produire éventuellement euh, parce que vous avez un choix à faire. Hein, Mercure et Mars sont face à vous dans votre secteur de choix. Donc euh, malheureusement, il euh, n'y a pas euh, beaucoup de choses à faire. Vous ne pouvez pas l'éviter, bien évidemment, euh, vous ne pouvez pas zapper cette situation. Donc euh, vous déterminez maintenant, euh, C'est pas le moment. Hein, tant que mercure est rétrograde, il ne faut jamais prendre de décision euh, quand mercure est rétrograde, et surtout que euh, bon, euh, elle est euh, en dissonance avec uranus, donc vraiment euh, vous feriez une erreur si vous faisiez votre choix maintenant, surtout attendez que mercure reprenne une marche directe, et je vous le dirai le moment venu. Lundi et mardi seront des bonnes journées pour vous, hein, puisque la lune sera en balance, ça va vraiment adoucir le climat. Hein. Euh, vous serez entouré très certainement de personnes qui vous donneront des bons conseils, qui vous diront de ne pas vous en faire, et il y aura une détente, et même si elle est provisoire, c'est important que vous vous laissiez aller parce que bon, euh, c'est pas bon pour la santé hein, d'être sans arrêt dans, dans la tension, euh, euh, dans le, euh, un petit peu dans l'angoisse, hein, parce que c'est ça que provoque la, la conjoncture, en tout cas pour le premier er décan. Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle, surtout pour le premier er décan et ceux qui sont nés les premiers jours de mars. Euh, nous avons un bon aspect de Vénus, elle est entrée en Cancer la semaine dernière, euh, Enfin, très peu, hein, elle a mis un pied, mais là elle est carrément, elle va traverser tout votre premier décan et euh, bien évidemment en faisant un bon aspect avec uranus. Donc vous allez certainement vivre des moments un petit peu inédits, inhabituels, un petit peu spéciaux aussi. Alors est-ce que ça correspond à un départ en vacances ou est-ce que ça correspond à une rencontre? Euh, amoureuse, ou est-ce que si vous êtes en couple, vous allez faire des expériences nouvelles avec votre chéri, enfin bref, vous voyez, il y a du piment dans votre vie affective avec cet aspect de, de Vénus. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil, si ce n'est d'en profiter au maximum? Hein? Surtout ne vous mettez pas en retrait en vous, en vous disant oh ben non, ça c'est pas pour moi, euh, hein, souvent le Poisson, il se dit j'ai pas droit à ce plaisir, je ne mérite pas, enfin vous voyez, il a des, des jugements sur lui-même, le Poisson, qui sont un petit peu euh, hein, sévères. Donc euh, bon, laissez-vous aller profiter, c'est vraiment euh, comme un cadeau du ciel cette Vénus en Cancer, hein. surtout qu'il y a d'autres euh, aspects euh, pour d'autres signes qui sont vraiment pas faciles à vivre. Alors vous êtes plutôt Mieux, bien mieux loti, euh, bien mieux servi que les autres signes. Mercredi et jeudi seront des bonnes journées pour vous, étant donné que la Lune occupera le scorpion qui est votre signe de voyage. Donc je ne dis pas que vous allez forcément partir mercredi et jeudi, mais peut-être que vous serez déjà en vacances et que ce sera un climat de détente, euh, mais vraiment. Euh, une détente dont vous avez besoin, à laquelle vous aspirez, et euh, bon, profitez. Voilà. Euh, le, le mot d'ordre de ces deux jours, c'est profiter. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle qu'il y a un live mardi soir. Sinon, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez consulter tous vos horoscopes sur le 3210 sur rtl.fr ou sur euh, le site du figaro tv magazine.